Ok. Bon, alors du coup, comme vous avez pu voir, Omori est un jeu d'horreur psychologique qui nécessite un avertissement. Cet avertissement sera mis à jour. Nous commençons donc à peine. Là, ça fait un peu plus que à peine maintenant. Mais euh, voilà, il y a euh, des sujets qui sont euh, la perte, euh, la le dépression, la, le la e dépression, le dépression, la dépression. Je sais pas, je sais plus. Euh, le suicide, l'anxiété, le, le alors du bullying. Et euh, du harcèlement, Alors, pratiqué et reçu. Euh, sexisme, pratiqué et reçu aussi, enfin, reçu un peu moins je crois. On voit pas du tout. Euh, voilà, donc du coup c'est un peu complexe. Dans le dernier épisode, on était dans la maison de Sweetheart, donc euh, le château. Euh, on est... Mais non, t'énerve pas. Euh... J'avais préparé la Xbox pour tout à l'heure, mais peut-être qu'on jouera pas, on verra. Voilà. Je vais changer, oui parce qu'il faut que je change aussi les descri la description, euh, hop, Omori, bam, et euh, hop, uniquement Omori, bam. Donc WizBot va nous le dire, et on, va, on est parti, bonjour WizBot, merci d'être hyper réactif, on continue, on était donc du coup dans la maison de euh, Sweetheart. J'espère que euh, vous vous en rappelez euh, si vous avez suivi. En tout cas, euh, si vous n'avez pas suivi et que vous avez un peu peur de, du sujet ou des sujets, euh, je vous conseille de ne pas être dans le coin. Il euh, y a d'autres choses à faire euh, que de regarder quelqu'un qui joue à un jeu qui peut vous faire du mal. Tout simplement. N'hésitez pas. Et euh, je vais... Ah euh, oui, c'est vrai qu'il faut que je passe tout ça en contenu, euh, contenu pour adultes. Attendez. Hop hop. Il ah, y a un anniversaire à côté, ça sa gueule. Alors, en ce moment vous l'entendez pas. Hein. Alors euh... tac tac tac tac tac, ça c'est bon. Et je voulais regarder juste la luminosité du côté de mon retour. Parce que j'ai l'impression que je suis vraiment très sombre. Mais je suis sombre. Comment qu'on va faire Bon alors attendez, va falloir que j'ouvre la fenêtre, j'arrive. Alors, du coup, euh, j'ai l'impression que je suis sombre constamment. Hein. Non, c'est un peu mieux. Ok. Euh, du coup, Twitch, contenu pour adultes. Désolé, hein, ça, ça prend du temps. Ah, bonjour. Bonjour, euh, toi. Euh, je te connais, je crois. Lui, contenu pour adultes, voilà. Comme ça, c'est fait. Ok bah je pense qu'on est parti. Hein. Alors la dernière fois on était du coup de, dans la. dans le, le château là, le Fly Florest. Euh, c'est là où tous les taupes, euh, les taupes. c'est comment ça s'appelle Les, les poustaupes Comment je les avais appelés, je ne me rappelle plus. Les taupes euh, avaient euh, habité. Euh, et du coup, moi, je me retrouve euh, à l'intérieur avec Marie qui est dans les sous-sols. Alors, on est dans les sous-sols de la prison, euh, je vous rappelle. On avait fait un gros passage avec Nino euh, à l'extérieur du monde de Mori, du coup. Et euh, nous voilà ici. On va sans doute faire la fête du pique-nique ici, hein, parce que... Euh, J'ai besoin de souffler un petit peu, juste... Je l'avais déjà fait C'est pour ça qu'on n'a pas de dialogue. Ok. Donc du coup, il euh, y a plein de pièges, il y a des boutons à appuyer. Il y a beaucoup de boutons à appuyer d'ailleurs. Euh, et nous, euh, bah, on se baladait. Voilà, on n'est pas passé par là. On a l'air d'avoir de, de, des yeux euh, qui passent à travers les fenêtres, mais on sait pas exactement qui sont ces personnes. Euh, voilà, on peut casser des trucs. Alors, si je me rappelle bien, c'est grâce à Aubrey qu'on peut casser. Il faut voir qu'on monte à des échelles Et une échelle particulière bon, On va casser tout ça déjà On va envoyer Kel. Oh, on a trouvé du tofu C'est vrai qu'on trouve que du tofu ici J'avais oublié cette histoire euh, bon, On va utiliser Kel tout de suite Parce que c'est Kel qui envoie son euh, caillou Qu'il a récupéré je sais pas comment parce que... Ah non c'est peut-être la balle qu'il lance Non, On dirait le caillou bon. Ok bon on va ouvrir tout ici Comme ça on moins c'est fait on va ouvrir tous les pièges. Pic, pic, pic, pic, pic, pic, pic, pic, pic, pic, pic, pic, pic, pic, pic, pic, pic, pic, c'est pas du speedrun. Ah non, c'est pas par C'est pas du speedrun, c'est juste que. J'ai pas envie de prendre 15 ans ici. Ah Il va partir le tout de pouce là Ah, il explose carrément. Donc là, on vient de tuer un tout de pouce comme ça. Ok. Bon, bah on appuie sur tous les boutons, qu qu'est-ce que, qu que tu veux il y, a, il y a sans doute une grosse porte qui va s'ouvrir, on va devoir taper Sweetheart, donc euh, à la fin ça va être ça. Hein. Oui parce que Sweetheart a essayé de, euh, a essayé de marier... Euh, quel euh, Non, héros. Ah tiens, super. Du tofu, super. Donc Aubrey... Et, euh, et bien entendu, notre cher héros, a... enfin bien entendu, euh, il a refusé ses avances. Est-ce que du coup on a fait tout là On a vraiment tout fait Ok. Donc du coup maintenant c'est les, les, les échelles. Faut que j'arrête de. Ah. Faut que je pratique l'addiction. Alors on a toujours regarder les toilettes. On a trouvé des ramen dans les toilettes, super. Ah, donc le, les os peuvent parler. J'ai été bloqué ici pendant tellement de temps, j'ai l'impression que je peux à, à peine bouger un, bou un muscle. Bah, ben, je comprends. Euh, quelle est cette tête Pourquoi cette tête, plutôt Ce n'est pas vivant. Et là, ce, ce n'est pas vivant. Euh, on va peut-être prendre Aubrey pour taper ça. Là, il y a quelque chose qui vole à côté. Hein. Bon. Euh, on appuie sur le bouton. Ok, il faudra qu'on revienne là. On redescend. Est-ce que c'est Vita Eternum, On récupère de tout tout le temps ou pas Ouais, trop bien. Donc là, on est passé en affaire On va monter ici. Ah non, mais ça, c'est la fin, ça. C'est là où il y a la bataille finale. Ça, ça se voit, il y a des torches. <rire> quand il y a des torches, c'est que c'est la bataille finale. Hop. Hop. On casse ça. Du tofu. J'espère que ça nous donne beaucoup de. Ah, bah tiens, c'est vrai que celui-là, on l'a pas ouvert. Strange. Est-ce que quand je suis monté là Je sais même plus. Ah, J'ai pas l'impression il y a un tofu euh, géant. Un pouce tofu J'étais envoyé au donjon pour euh, recel, j'ai l'impression. Euh, les, les mauvaises habitudes euh, sont dures à tuer. Ceci dit, euh, j'ai eu euh, plusieurs, plusieurs bonnes choses à vendre. Oui, bah, on est intéressé à acheter, bien entendu. Du tofu. Donc, c'est 5 de cœur, C'est pas mal. Chicken wings. Wing of chickens. Tasty soda. Ah, des smoothies à la mangue. Ah, oh, ça, je veux tester. Ouais. Ah, ouais. Ah oui! Attendez, je m'approche un peu. Est-ce que le micro il est bien là je, monte, je monte un peu histoire que je puisse me mettre sur le dos. Poser. Je suis en train de tuer la caméra en fait avec mes rires, je suis en train d'en marquer. C'est pas grave. Hein. Euh... Poétrie. Ouais, donc du coup ça c'est pour euh, Omori et Love Jam Ah, 300. Ah ouais, non, mais c'est cher. C'est pour, euh, pour refaire revivre les gens. Euh, le ge le, c'est la... la gelée de la vie. Je pas là. On se peut pas là. Je pas là. Non, non, es là. Je sais pas par là. Je ne sais là. Je sais même plus Je ne sais Je ne sais Ah oui, bah, attendez, on va sortir. On va aller là. Ah, pourquoi ça bouge pas Mais non, mais là, laisse moi tranquille. Oh... Ah, y'a pas la musique La musique de combat ah. soit bien. Voilà, pour le dos. Euh, bon, bah du coup, euh, on peut pas rentrer par là, en fait. Ah si, il y, y, y a une échelle. Alors, du coup, on va redescendre. Et apparemment, l'échelle, elle est parallèle à celle-ci. Dans l'autre sens. De l'autre côté, du coup. Ah, mais il y, y a une salle en haut. Mais comment on y va Et, Ça doit être le bouton. Ça va être le dernier bouton. Bon alors du coup... Ce bouton là, on l'a ouvert, celui-là on l'a ouvert, celui-là on l'a fait. Bonjour. Ah oui, je crois que j'ai je, je, déjà discuté avec eux. Euh... Bon bah salut hein Comment on fait pour aller là-bas Je pense que ça doit être par en haut du euh, coup. Bon, on va aller voir. Donc c'est... Euh... Ah mais non, on est enfermé. Là c'est notre vendeur. Euh, J'ai toujours du mal avec ça. Euh, Là-haut. Bon, c'est là où on est... on est arrivé, je sais plus. Ok, c'est là où on sort. Non mais... C'est bon, laisse-nous tranquille. Alors c'est en bas Là il y a le... ok Ah Ça c'est fermé Mais comment on va faire Ça c'est ouvert Attends on descend Ah oui mais là on est déjà passé par Il y a les boutons, les boutons c'est bon Ça c'est fermé ça Oui non mais c'est bon Ah c'est ouvert Attends attends attends À trouver du tofu Attends deux minutes ah, mais j'avais pas vu que elle était en problème de vie je viens de me rappeler de, de l'ours 462 cent expériences, c'est bien ça? Double combat. Marcha. <mérimique> <mérimique> Marcha, tu es un peu vénère. Euh, snack, hein, snack, snack. Hein. Mange euh, ta barre de ...de vitamines. Ah, bah, ça y est, c'est bon. Ok. J'ai du mal à savoir comment on peut aller chercher ce truc en haut oh. là c'est ouvert non toujours pas non celui là on peut pas l'avoir toujours pas j'ai l'impression qu'on va devoir prendre le le chemin le chemin du boss hein. tum, tum, tum. Peut-être qu'il faudrait que je change l'objet de. Euh... de héros parce qu'il est happy, mais en fait c'était pour les araignées que je lui avais mis ça. Et on n'est plus dans les araignées. On n'est plus dans la forêt. Là c'était la chambre de Space Boy Là on a déjà fait Ok. Bon alors, du coup il faut descendre Il faut descendre Mais... Euh... Euh... Bon c'est pas là C'est pas là Parce que ça là on revient au début Bon alors, déjà on va prendre un peu de vie hein, Parce que j'ai vu que t'étais en besoin là c'est le vendeur donc toujours pas ça ça, par... ça fait ça fait gros quand même vendeur à côté de la sauvegarde ça sent le boss à plein de nez mais ah peut-être qu'il y a un temps de... de boutons bon on va aller au boss on va voir après ok bonjour c'est par ici le boss ah on a de l'argent en plus oulala là là. oulala là là. ça c'est pour euh, si on foire oulala là là. Ouh là là, je sens mal. On dirait le début. On dirait tous les boss dans les jeux vidéo. Ouh là là, il y a trop d'argent ici. Regardez ici. On a trouvé la, la sortie. La liberté, enfin Allez, sortons, sortons, sortons d'ici. Je ne veux jamais revoir euh, ces top pouces de ma vie. Je ne veux jamais revoir. Oui, c'est bon, c'est français. Bon, euh, on va sauvegarder parce que je sens que ça va être la gare. Et après, on sort. Oui, oui, on sort. On a ouvert tout, tout est bon, on est prêt à sortir. On s'évade. Mais alors du coup, je suppose que peut-être qu'on n'a pas le niveau pour pouvoir ouvrir tout Je comprends pas trop. On va essayer cette porte quand même. Ah Ah Bah ben voilà le bouton. Ok. Donc ça c'est bien, c'est un raccourci. C'est un raccourci, pourquoi je ne l'ai pas pris c'est bizarre cette réflexion rapide là. Allez, prends un raccourci. Alors, du coup, là c'est ouvert, mais euh, c'est pour le raccourci, pour les prisons. Mais ça explique pas ici. Bon, on se bat. On fait comme si on n'avait pas vu euh, qu'il y avait des des, des, <rire> des, des endroits qu'on n'est pas allé. Ah, peut-être qu'il y a encore de la thune. Excusez-moi, je suis gratteur. C'est coup, moi je veux la thune parce que je sais que ça va nous servir à un moment. C'est quand même. Euh, c'est quand même Zelda quoi. Ok. <coughs> ah. Ah On est revenu au château. Voilà, des rivières de sang et tout. Wow, fontaine de sangeton. On va se taper contre tout le monde, là. Hein. Le donjon. Et on sort de là. Halt Prisonnier Est-ce que vous pensiez vraiment pouvoir vous échapper aussi facilement C'est retour au donjon pour vous, maintenant. Mince. On était si proche. Qu'est-ce qu'on fait, maintenant Pense, héros, pense. Euh, comment on peut sortir d'ici Oh, je sais. Bah, pourquoi Mais il a arraché le visage d'un topus Au contraire, monsieur le chevalier. Je pense que vous vous êtes trompé pour quelqu'un d'autre. Ne soyez pas si rapide à juger. Nous sommes des euh, sproutes indubitablement. Oh oh! En effet! Je suis aussi un grand fan de tofu et de sweetheart. Délicieuse tofu. Euh. Sweetheart. Euh. Tofu. Euh, mes yeux euh, m'ont déçu. Euh, je m'excuse au prévôt de vous. C'est vraiment difficile de voir à travers ce euh, casque. Très bien. Continuez. Je vais continuer ma, ma patrouille. Vous devriez vous, devriez, euh, vous euh, retourner à votre euh, à votre poste aussi avant que notre cher sweeter le ne remarque. Le son est fort ou c'est moi Non, c'est bon. bon. bon. moi. C'est sans doute moi. Oh, c'est quelque chose. Euh... Ah oui, c'est ça, euh, penser pensez rapidement. Enfin, c'est plus ou moins ça, mais... C'était si... Euh, C'était si euh, agile, héros. Euh, fluide. Avec ses euh, masques de, de pouces euh, taupes, on a réussi à traverser et sans un, aucun problème. Pardon. Est-ce qu'on a vraiment besoin de les porter maintenant Le mien est un peu... Euh, il gratte un peu. Oui, quel. Euh, nous devrions les garder pour sortir. Allons-y, partons. Alors ça sort du cul, hein. Euh, D'où viennent, ces, euh, viennent ces, ces masques On va discuter avec tout le monde, là dans le... Ah, il y, y a des... c'est des... je sais pas ce que c'est. Ah, mais par la fenêtre, il y a le... Bonjour. Ah, on doit se taper Ah d'accord, c'est un archer Et un magicien Oulala là là. It's a nine, it's anybody game Oulala, là là, ça va être vénère. Faut taper le magicien en premier, hein. Tout le monde sait ça. Et, euh, ensuite l'archer. On fait un groupe. Voilà. J'ai l'impression qu'on va prendre cher, mais je suis pas sûr. Voilà, magicien en moins. Maintenant, l'archer. Mais du coup, j'ai pas compris les masques qui marchent pas hein Pourquoi on s'est fait repérer parce que je lui ai parlé on peut les défaire... On peut les défaire. On peut les battre uniquement en leur parlant et genre les gens ils sont pas choqués qu'il y ait quelqu'un qui a disparu à côté des autres. Bon là il est tout seul mais... Bon, c'est on va voir. On va voir. Mais j'ai un cookie que j'ai pas mangé. Attendez, je vais aller chercher mon cookie. Enfin, attendez pas. On continue le jeu. Attendez pas, Omori. Euh, hein? Ah, mon cookie. J'ai acheté un gros cookie. Incroyable. Magnifique. Euh, trouvé, euh... Ah oui, c'est vrai que je charge. Voilà. Ok. C'est bon, bonjour. J'ai récupéré mon cookie. Vous allez voir, il est énorme. C'est incroyable. C'est un cookie acheté chez le boulanger. C'est toujours énorme, les cookies achetés chez le boulanger. Euh... Excusez-moi. Je... <rire> je me fais plaisir. Et je trouve du tofu. C'est génial. Trop bien, du tofu. Il n'y a pas du tofu euh, braisé. Oh, mais c'est quoi ce plastique là C'est bien emballé. Wow. Mais oui, on a compris, mais pourquoi je clique, ça marche pas? Je suis parti, j'ai cassé la manette ou quoi Attendez, je reviens. C'est bon, là Toujours pas. Ah si, c'est On a pris Home Jam. De... C'est Hiro qui a pris qui pouvait faire de la bouffe. Non mais... Tu peux pas arrêter de claquer euh, fenêtre, s'il te plaît euh, comment on choisit déjà Swap Ouais c'est ça, Swap. Attends, je vais regarder euh, du côté du son. Pourquoi fait du bruit Ah oui, oui, ça fait du bruit. Alors attendez, je vais... Je vais aussi protéger le, votre, votre oreille. De vrai bon désolé il y a beaucoup de d'interférences aujourd'hui homemade euh... oh, James. donc du coup c'est euh, c'est de la gelée fait maison donc du coup de la euh, confiture faite maison c'est pour faire revivre les gens trop bien attends Ok, c'est pas mal. Garde, c'est pas mal aussi. Et on peut on peut faire ça pour tout le monde, ok. Ouais, bon, allez. T'es notre île quand même, hein. faut, faut pas déconner si t'as pas un sort de régénération, hein, c'est compliqué. Bon, je suppose que c'est par là qu'il faut pas aller. Un... Alors attends. Ça c'est un ascenseur mais on n'a pas fait tout le reste. Attends. Non, mais non, mais non, pourquoi t'es là Pourquoi vous êtes là Bon, allez, cette fois-ci on va essayer de faire un grand combo. Avant ah, On est tous en feu là à cause de toi. Ça va Tout le monde est vivant bon, On arrive à 10 en d'ici peu. Au revoir, Lucius. Donc, du coup, on va faire euh, sur Harold on va utiliser notre super skill, Snack Time. Mange des cookies comme moi, ouais moi bon, on va tuer. Ah, mais on va pouvoir faire un combo, là Attendez, attendez, attendez Oh mon oui Combo Ah, oh, il les a tués. Il les a tués, tous les deux. Ah on refait Snack Time Bah c'est pas grave, hein. moi je Ça me dérange pas. Hein. Il est mort On fera jamais le 10, ah si. Allez On fait l'enchaînement sur le. Bon il est mort, <rire> On peut même pas faire enchaînement. On wesh <rire> On arrive à 10, c'est impossible. Regardez pour le JDR. Euh, ok, bah c'est bien. Écoutez, speedrun de la folie. Ah, c'est la cuisine. Ouh là là, il y a, ouh là là, ils sont en train de manger là, tranquillement. Mes chers sous-chefs, j'ai bien peur que euh, mon dos euh, ne peut plus... Euh, n'en peut plus. C'est à ce moment infortuné que je vous annonce ma retraite. Mais attends, attendez, chef Sans vous, qui nous dirigera pendant nos tâches de... baking, c'est pâtisserie et euh, pour faire ce magnifique gâteau pour l'événement e principal. principal. Sous-chef, c'est maintenant temps pour vous de step up. Alors, step up, c'est... Euh... Se lever, quoi. Défendre. De se mettre... Au mo au, euh, alors l'amlight je suppose que c'est se mettre à la lumière, de se mettre, euh, de s'avancer dans, dans dans dans la lumière, de se mettre euh, en avant. Euh, un gâteau euh, doit être euh, préparé aujourd'hui. Notre vie en dépend. Oh oui, chef, je vous entends, chef. Comme le, le, le plus capable d'entre de, nous, je vais me porter volontaire pour prendre cette charge, la charge de cette tâche. Je ne vais pas vous décevoir, je vous promets. Eh, hey, vous là-bas, vous êtes quatre sous-chefs maintenant euh, Rencontrez-moi à la, à la cuisine Pronto Alors ils sont... Euh... On peut parler avec eux ou pas de, Qui êtes-vous Qui je suis Bonne chance, vous en aurez besoin. Bonne chance, vous en aurez besoin. Bonne chance, vous en aurez besoin. On prend notre travail très au sérieux. Euh... La Royale, la, les gardes royales de Sweetheart acceptent uniquement les meilleurs. des meilleurs Bon, je pense qu'ils vont souvenir ça. Qu'est-ce qui vous a pris autant de temps Allez Mettez-vous au travail Je ne peux pas quitter cette, cette, cette, cette, cette pièce... ...avant qu'on ait pas fini le meilleur gâteau possible. Est-ce que vous êtes prêt à cuisiner Juste, suivez mes instructions et vous tout ira bien. Je me rappelle... ...ce que le chef disait... ...par cœur. J'espère que c'est pas un truc de rythme, je suis nul. Vous soyez pas nerveux Ayez confiance en moi, je sais que.. Euh, je sais ce que je fais. En premièrement, on doit préchauffer le, le, le four à 75 degrés. Et bah on commence. Hein. Boîte température, 75 degrés. Excellent travail, la prochaine chose, c'est de, de faire un mix entre les principaux ingrédients dans un bol. Des fleurs et des balles de ping-pong. alors, les balles de ping-pong, j'imagine que c'est ça. Non. Euh... C'est ça. Non. Non. Alors, j'ai l'impression qu'ils se rappelle pas. Donc du coup, les fleurs... Alors, on a besoin des œufs. Ça doit être, Les fleurs, ça doit être la farine. Alors, non. garder Garden Soil J'ai l'impression que c'est pas ça. Moi, bon, j'aurais dit farine pour un gâteau, mais bon. Et ensuite, prenez euh, le sel et le fromage. Oui. Euh... Faut ébattre tous ces, ces deux-là euh, jusqu'au moment où ça fait une soupe. Ok. Donc, alors, le fromage, j'imagine que c'est le beurre. Et il m'a dit, euh, du sel. Donc ça va être le sucre. Yes. Et il est très doué, hein, on dirait, moi. Maintenant, on commence à faire de la, cuis de la cuisson. Dernier, mais pas le, le pas le pas s'appelle le, le dernier, mais pas le pas le vraiment le dernier, pas le pire quoi. Attrapez la sauce et couper là en en pièces. La sauce et couper la en, en pièces. Pièce. Ça doit être ça. Hein. Couper la. Euh... Ok, ça ressemble à rien. Ah, j'ai un appel que j'aurais dû répondre. Mince. Euh, magnifique Maintenant, mixez les deux ensemble et euh... mettez-le dans le micro-ondes. Alors, vu comment c'est dégueu. Euh... Ah, faut que je ramène tous les ingrédients. Bon, attends, attends. Celui-là, il a l'air bien, hein. Les deux autres, ça a l'air infâme. Je suis pas sûr que ce soit vraiment la, la, la solution pour faire mon gâteau. Oui, c'est a horrible. Oui, et hop, dans le four. Je sais quand même faire la cuisine. Faut pas déconner. Je, je sens le gâteau horrible. On a mis quand même de, du fertilisant. Vous avez fait un gâteau. Mais qu'est-ce que vous avez mis dedans Ah, hold on, beautiful work, I must say. Donc euh, il dit magnifique. On goûte. Mais c'est dégueulasse, c'est... On est d'accord. Mais c'est toi qui me dis n'importe quoi en même temps. Bon, je vais faire selon ce que moi je pense faire, hein. Game over, hein Game over parce qu'il me dit des mauvais trucs Donc Fleur, c'était clairement des fleurs... C'était clairement du... Euh... Ouais, bon, on va tuer. Euh, c'est bon, là, monsieur On peut faire des 75 degrés maintenant ah oui, parce qu'il y en a plusieurs Oui, bah oui, on veut bien. 350 degrés Ça me paraît euh, un peu beaucoup. Alors, farine et oui, ça c'est bon. Farine et œufs, ça on est d'accord. Ça, ça ressemble à quelque chose. Oui, ça c'est pour faire un gâteau. Et ensuite le sucre et le beurre, c'est très bien, ça c'est exactement ce qu'il faut. Je sais pas pourquoi j'ai suivi l'autre là. En même temps on est sous chef. Hein. Est-ce euh, on garde la hiérarchie ou... Bonne question J'ai l'impression qu'il fallait faire peut-être l'erreur parce que j'ai gagné un achievement. Euh, et maintenant, finalement, le topping. Comme on dit en bon français, c'est euh, des strawberries. Ah oui, les strawberries, c'est trop bien. C'est des euh, framboises, donc strawberry, je crois que c'est celle-là. Non, c'est des fraises. Oh, c'est une charotte aux fraises qu'on fait, c'est trop bien. Voilà. Est, tout est bon Sweet. Maintenant, ramène tous ces trucs-là et mets-les dans, dans le truc à pain. Backing pen, c'est euh, grosso modo... Euh, le plat euh, qu'on va enfourner dans le four. Euh, voilà. Ça a l'air joli. Ça n'a pas l'air censuré. Mais ça, il faut faire plusieurs fois si tu veux faire un, un, un truc en plusieurs étages, monsieur. On va en même temps, faire cuire des fraises, je sais pas. Ah, si. Et voilà comment faire un gâteau. Allez, ça devrait le faire. Enfin, un gâteau que pourrait. Que. Que serait fier notre chef. Que sa mémoire vive en paix. Waouh. Vous pouvez partir, serment. Soyez libre. Ok. Euh, du coup, on est d'accord que le mec n'est pas mort. Il est toujours là. Vous êtes mort, non hein? Vous êtes juste à la retraite, hein. Le mec, au deuxième, il est. C'est un peu l'enfer. On a fait un gâteau. Alors, je sais pas ce que ça nous a avancé. Ah! Stop imposteur, mais c'est Maximus. Je sais qui vous êtes et vous êtes pas des tout-pousses. Vous devez savoir comment comment je sais. Je suis au-dessus de ces euh, de, de de ces inexpérimentés Harold des marchands. Je suis sûr, Maximus. Avec euh, bon il est héritier quoi. Je serai victorieux et je vais ramener à honneur à ma famille. Et eh bien, tu vas perdre. J'ai décidé que tu vas perdre. Hein ah, il est énervé Alors, je me rappelle plus comment on fait. Alors, attends. Et euh, eh bien, on va tout commencer tout de suite par un sapoème pour Omori. On va faire un skill Headbutt dans sa tête. Skill Rebound. Petit dommage, je fais On fait la, une attaque normale. Et euh, Et tu vas prendre un peu de snack parce que j'ai l'impression qu'on va avoir besoin de tes vies. juice, and orange juice. Oui, bon. Allez, écoute tête Voilà. Mets-toi en, mets en mode triste. Boum 78 Ah, il est triste, mince Ça va rien faire ce que je lui faire. Oui, en même temps il y en a un qui est heureux, oh, il faudrait être énervé je crois. Pas mal. Pas super. En neutre c'est toujours bien. Ah il a, eu, il a eu deux fois. Ouais je pense qu'il a... En fait contre Hero il a aucun, il, il va avoir un problème. Du coup il faudrait qu'on soit énervé pour pouvoir euh, avoir pense. Donc on va s'énerver comme ça on sera un peu trop un peu trop tout tout tout tout non je, je ne peux pas je ne peux pas perdre mon enfant a besoin de moi tôt, tôt, tôt, tôt, tôt, tôt, tôt, tôt. zéro ah oui parce qu'il est euh, en mode euh, sad Euh, bah non, c'est bon. Ah si, quoi qu'on va s'énerver deux fois. Voilà, qu que ça se fait. Ah, il est enragé, quoi. Je rentre jusqu'à quel point on peut aller. Bon, de toute façon, il va sans doute mourir avant. Ah, il a, pris, euh, il a perdu 1111 juice avec euh, le fait qu'il soit un oh. héros. Heureusement qu'il est toujours vivant, Héros. Ah faut, se mettre, faut que je le mette sad, parce que c'est pas possible en fait. Attendez, je, je vais faire un truc. Oui, c'est si bon, on va faire attaque. Et je vais faire snack time. Alors on va voir ce que ça donne. Est-ce que neutre enragé. Neutre heureux. Ah. Et bah, il est dead. Voilà. 600 points d'expérience, on est un peu dans les 400, dans un enfin 600, donc on est toujours au même endroit à peu près. Ceci était un mini-boss. Bonjour On vient récupérer des vies Et il mange pas lui. Ah merci. ぷぷぷぷぷぷぷ pour mon appel de tout à l'heure. 866, ah ouais. C'est beaucoup hein, 866. Niveau 17. On peut récupérer ce poisson Ce, ce lapin Non, bon, ok. Lapin Lapin. Euh, lapin bougie. On va casser tout, hein. On est là pour ça. Hein. Ah c'est la thune. Ouah 30 à part 30, c'est moi je veux, hein. Ouais 2, c'est mieux. C'est toujours bien moi. Hein, Bonjour monsieur, euh, on est on est payé pour le décor. On va sans doute descendre. Lui là, tu veux pas te battre Merci. Harold's party à the upper end. Ok, donc du coup ils sont euh, en avantage. Team Spirit, ex Obrey on offre un happy. Double attaque Comment se dirait. You can do it oh, on est extatique, carrément. Mais pour bon, attends, il, est, il était heureux comment déjà que t'es là Aïe, aïe, aïe. Qui l'a rendu heureux tout à l'heure J'ai compris. Deux fois peut-être. Il fait flipper quand il est extatique. Il fait flipper de ouf Pardon pour le terme. On va appeler quelle Quelle Bon, Marcha. En fait, c'est toujours le même. Non fini là, 109. Ah ouais. 109 en étant heureuse, c'est compliqué. 948 expériences. Super. Des de choses, tuto fou et euh, ricochet pour. Euh, quel... On a eu plein plein de trucs. Alors attendez, parce que. Il y a des skills qui ont été débloqués partout, je crois. Donc il peut se moquer. Il peut faire un piège. Lucky act first, on attaque Vats. Ah oui, donc du coup, il a attaque très fort, s'il si est heureux en plus. Bread Sly, c'était pas mal, mais ça donnait du pain, mais on en avait pas. On en a jamais eu. Ricochet, deal damage to... Ah oui, ah oui d'accord, c'est pas mal ça. Attends, rebond c'est... En fait, ça fait des... Ça, ça, ça attaque plusieurs fois la même personne. C'est pas mal ça aussi, mais il ouais, faut regarder quand même un moyen de s'énerver ah et le chat qui s'est réveillé ça va le chat Ah, je vais peut-être vous laisser deux minutes ouais je vous laisse deux minutes je vais fermer la porte j'arrive j'arrive l'entracte. Euh, hop, on continue. Euh, attendez, je me mets euh, parce que je suis un peu sur le côté. Ouais. Euh, enlever l'émotion de quelqu'un, non. Acte, a, agir en premier, non. Agir euh, et avec euh, agir en premier et régénérer quelqu'un de 40%. Mais non, en fait, c'est. C'est pas lui. C'est qui qui, qui c'est Aubrey qui a eu un truc en plus Non, mais ça c'est bien les trucs a. C'est pas mal ça aussi. En fait, Power Hit, ça attaque et ça ignore la défense de l'ennemi. Et ça, et ça réduit en plus la défense de l'ennemi après. Tout le monde la, la, la visse. Bon, ça c'est pas très intéressant. C'est notre... Euh... C'est notre tank, mais pas à ce point-là quand même. Enfin, l'utilise Enfin, moi je l'utilise pas comme ça. On peut partir par là, j'imagine. Ah oh mince. Regardez la taille de cette foule. On va jamais réussir à traverser. À ce... À ce... Euh, oui, on va jamais réussir à traverser. Euh... Euh... Regardons autour. Signé, une autre sortie. Peut-être à travers... Euh... Peut-être que la foule... Éventuellement, we should check back here later. On essayer plus tard. Ok. Ah oui, c'est vrai que ça, c'est... Quand ça brille, il faut toujours y aller. Oui, on va balancer une thune dedans. Voilà, c'était juste pour le délire. Au revoir. Onze il joue au dé avant de jouer avec. nous tiens, tiens, tiens... attends, attention, je prends le micro. Bonjour. Comme ça on sera plus direct. pam elle a appris mood, à euh, ca sorte de mood, ah c'est bien ça. J'aime bien euh, le terme. Et bien ça c'est cool. Alors, donc du coup on a regardé les skills il y a 3 secondes, mais on regarde. Hein. Alors, un coup qui ne loupe pas et qui augmente le dommage si ils sont à heureux. Ouais mais on a jamais rencontré beaucoup des gens heureux, c'est ça le truc aussi. Ok donc là il y a une sortie. Bon on va essayer de par là hein. écoute euh... oh Mais c'est immense Bon Là on peut aller par là Non ok Ah Pluton Qu'est-ce qu'il fait là lui Qu'est-ce qu'il a fait note juice a watermelon juice ah c'est c'est du. Dis-moi du pas Oh non ne me dis pas que c'est lui le plus vénère Lucius. Ah eh, mais faut qu'on fasse un snack time là Ah mais il a plus de. Oh là là c'est où qu'on sauvegarde ici on peut se marcher aussi, vénère ah oui, c'est vrai que c'est. C'est pas elle qui, euh, qui, nous, qui, avait, qui, avait essayé, qui avait réussi à nous tuer la salement, euh, la dernière fois Avec le feu Enfin, tuer, non, bah, pas vraiment. Bon, on va lui faire. Euh, voilà, ricocher dans ta tête. Faut qu'on qu fasse son skill en fait. Ah. On le profite plus tard. Oh, c'est sale. Ah, c'était ça, il a fait cent cinquante points de dommages. Dur. Et c'est quoi ce Ah on est on est dans ce niveau-là non mais en fait euh, non <rire> wow. on s'enfuit hein ouais, bah, on n'a pas envie de se marier avec Shooter. il wow, y a trop de people dans le... partout. On va jamais finir en 20 heures, hein. je comprends pas comment ils ont fait, ils ont speedé de ouf, ils connaissaient déjà le jeu. Oh non, pourquoi j'ai foncé dans... Oh il est heureux, j'aurais dû récupérer le truc. Oh non mais là on a besoin de tous se sauver en fait. Il faut se sauver là. Oh là la la la. Et en plus, il est heureux. Allez tu... oh, voilà. Salut. Quel. On est presque die. On colle Mori pour lui donner un peu de vie là. Ouais, merci. Ok, euh... Bon, on va utiliser notre set pomme direct, hein. Salut nibler, comment tu vas nibler Des petits cœurs pour toi nibler. Je. Je suis un peu à l'ouest en fait, je m'arrête toutes les 6 secondes, c'est incroyable. Ok, donc là on est, euh... on est euh, triste. Donc là logiquement je devrais pouvoir le battre. Ah euh... oh, je sais plus, c'est le heureux j'imagine. Donc, toi, t'es heureuse, logiquement, tu peux battre le énervé. Donc, on va te mettre euh, un petit headbutt, un petit coup de tête dans ta tête. On va faire un snack time. Ah, ouais, je peux pas faire homemade. Ok, attendez, attendez, attendez, attendez. On, va, on, on va augmenter notre. Euh... Ouais, du coup, euh, je suis un peu éparpillé là. Euh... C'était un peu compliqué là, tout à l'heure, donc. Euh... ça a l'air d'être bien. Je pense que j'ai bien réussi mon schéma. Donc du coup, là, par exemple... Euh... Bon, on va l'attaquer indifféremment... ...de notre émotion. Est-ce que tu peux utiliser ton skill maintenant Oui, on va, on va sauvegarder... ...quel Ouais, c'était compliqué tout à l'heure, hein. j'ai fait... Euh... Laisse tomber, j'ai couru. Enfin, j'ai couru, j'ai marché. J'ai marché vite. Wouah, 1120. Euh, on avance un peu dans, dans Omori et peut-être qu'on va faire autre chose. Je pense à quelque chose, comme ça on fera un test. Donc là, c'est la bibliothèque. En fait, là, je crois qu'on est bloqué, on on, c'est très difficile à, à sortir. Ou là, c'est la queue. C'est la queue de la bibliothèque. Oh non, ça me rappelle Pompidou. Non. Ouais, et en fait, je suis à l'ouest. Je suis totalement décalé, quoi. Ah, mais t'as pas de vie, en fait. T'as pas de vie quelle Tu veux ne pas mourir, genre S'il te plaît Ouais, j'ai perdu un bout de cerveau, et en fait, c'est la vitesse à laquelle j'ai dû me déplacer, quoi. C'est euh... C'est pour ça que j'aime pas être en retard, c'est qu'en fait, euh, quand je... Joue... Qu'est-ce qu'il fait là Ah il s'est protégé, d'accord, c'est bien, très bien, très très bien, très très bien, euh, protège-toi, oui, en effet. Euh... Tu veux pas prendre de la vie, euh... Genre, euh, On fait un snack time ensemble, t'as vu Euh... Ouais, et du coup, ouais, quand... C'est pour ça que j'essaye je, je, je, d'être... Enfin, j'essaye. Je, je suis majoritairement à l'heure, pile à l'heure, ou euh, À l'heure qu'on m'a donné. Euh... Et je, quand je suis en retard, ça me... Je perds de, je perds de, de la réflexion. Mais là, en fait, c'est surtout le... Je suis très distrait, maintenant. Là, Depuis que je suis arrivé, je suis très distrait. Partout. Partout, partout, partout. Et en fait, le truc, c'est... Euh... C'est que c'est ça, c'est genre, je regarde les messages... Euh... Je pense que ça doit être insupportable, en plus, à regarder. Mais on avance pas trop, donc du coup, euh, c'est peut-être ça aussi. Hein. On est sortis de la prison. Pour se retrouver... Ouh là là, elle est là. Ouh là là, elle est là. Oui, ils sont, ils sont au cinéma. Ouh là là, il y, y a quelque chose qui va se passer. Mais on n'a pas trouvé Marie. C'est où qu'on se sauvegarde Sweater, t'es ici. Sweater, t'es ici. Alerte, alerte, alerte, faut trouver Marie. Elle est toujours dans la prison, tu vois... En fait, casse-toi, Lucius. Tu me... Là, on a plus le time. Oh là là, oh là là. On va sauvegarder. Hein. Wow. Tout à l'heure, ça avait l'air pas hostile, mais là, tout d'un coup, c'est devenu hostile. Il y a trop de monde. Il y a trop de monde. On récupère de la tube en passant. On va sauvegarder. Donc là, le, le truc, c'est où on en est, d'ailleurs, petit, euh, petit rappel hein, pour toi, Nibbler. Euh, où on en est, c'est que... Omori oh, est un jeu d'horreur psychologique. Si vous venez d'arriver comme Nibbler, euh, il faut faire attention. Euh, on a les masques, mais euh, je sais pas comment on va réagir Marie. Peut-être qu'on les enlève avant. Non, les gardes, ok. On a toujours pas l'ouverture d'en bas, c'est très, c'est très niche. Donc, on va manger ça, hein, des pickles. On va discuter avec Marie. Hé, hey, gang, j'ai une question bête. Ah, vas-y, dis-moi. Euh, vous semblez être bloqué comme un petit... un cornichon. Ah, ah j'ai glissé des pickles. J'ai les pickles. Est-ce que tu peux mettre de la confiture à la place Ok, merci Kiel. est okay, ta question bête. Ah, mais ça c'est... les glissés. Oui, Excuse-moi. Excuse-moi Marie, euh, je voulais pas savoir euh, tout ce qui... toutes les quêtes que je devais faire. <rire> eh bien... Alors, je te, je, je te réexplique le, le, le principe d'Omori. Donc, il y a Aubrey, qui est la fille, Hiro, qui est le frère de Kel, qui sont toujours un peu combatifs. Euh, Aubrey, euh, c'est la voisine de tous ces gens-là, et Omori. Donc, Omori, il est en noir et blanc, parce que c'est le, le personnage principal. Alors, euh. Pour être plus en détail, euh, le lore de l'Histoire, c'est que... Euh, alors, je vous dis ce que j'en pense pour l'instant, du moins. Il y a deux mondes. Il y a un monde où il y a Omori, en noir et blanc, du coup, et il y a un monde où Omori n'est plus en noir et blanc, et il s'appelle Nino. De mon point de vue, c'est... Euh, Omori est une facette, ou une, euh, une représentation de Nino, donc, quand il dort, euh, de lui-même. Euh, la seule différence, c'est que euh, dans le monde de Nino, Hero euh, est parti au lycée. qu'elle euh, habite toujours avec euh, dans, dans la maison de, de son enfance. Aubrey euh, n'est plus leur ami. Et Nino, et à la limite de, de, de du suicide. Il est en dépression intense. Euh, et en fait, dans ce lot là, ah je vais éternuer. Dans ce lot là, euh, on apprend que euh, la sœur de euh, Nino, donc euh, euh, Marie, donc celle qui fait la sauvegarde. Dans le, dans le monde de Omori est morte. Et en fait ça a cassé leur histoire leur, leur histoire d'amitié. Et donc du coup en fait euh, le moment où euh, Omori se retrouve face à des problèmes qu'il a du mal à gérer émotionnellement euh, il va dormir en général, ou, enfin il se retrouve chez lui euh, avec ses angoisses et euh, et, euh, et ses émotions et, euh, et du coup il il fait pas grand chose par exemple il fait pas les corvées de ses parents bon bref ça c'est euh, euh, les enfants quand j'ai envie de dire euh, et du coup euh, et du coup le truc c'est que euh, quand il dort il se retrouve dans la pièce donc la white, le, la pièce euh, blanche la white, le white space dans le white space, il y, y a très peu de choses. Il y a le carnet de croquis euh, de euh, Nino, je suppose, qui est donc le, les dessins de, de Mori et la manière dont il, il exprime ses sentiments, ses émotions et tout. Et euh, et en fait, euh, quand il euh, quand il euh, quand il prend, quand dans cet espace-là, il y a le chat aussi, il y a la lumière, bref, il y a très peu de choses, mais il y a la porte. Et la porte arrive au monde dans lequel on est là. C'est-à-dire le monde des rêves, entre guillemets, si on, peut, si on part sur ce principe-là. Dans le monde des rêves, il y a tout son groupe qui l'attend, en fait, depuis très longtemps. Et à chaque fois, c'est très bizarre, en fait, justement, parce qu'ils appuient beaucoup sur le fait qu'ils attendent l'arrivée de Mori pour sortir. Euh... Que Marie est là en plus, en tant que sauvegarde, et un peu partout, et à des endroits très bizarres, et c'est euh, c'est comme ça que j'avais remarqué déjà qu'il y avait un problème. Ah mais il y avait des villas Non mais non J'ai fait tout ce tour là. On a sauvegardé de toute façon, Pierre. Bonjour euh, madame Donc c'est un peu compliqué. Oui, on va regarder un film, ça fait longtemps qu'on a pas regardé un film. Super musique de la machine à recycler J'ai l'impression qu'on va voir apparaître Au Comme dans le film de euh, C'est New York euh, je sais pas quoi Invasion Invasion New York Bon, J'ai l'impression que le film est bien. Hein. Moi je suis là uniquement pour la musique. hein, De toute façon, je suis pas, ouais, pas pour vous, hein, mais euh... c'est la, la bonne propagande. Hein, euh, S'il y a la musique, hein. bon, allez, c'est parti, j'en ai marre. J'en ai marre de ta propagande, sweetheart. Waouh, c'était vachement bien. Mais qu'est-ce que t'en as à penser Ah, je vais mettre 5 étoiles sur Metacritic, et au moins quelques étoiles sur Halluciné pour pouvoir dire que... que je suis un grand critique. Ah non, c'est dans le sens critique qu'il faut écrire pour pouvoir être un grand critique. Oulala, oh là là, je crois que je trash les critiques euh, des films. Dur. Allez, venez, on va faire un vlog Moi je mets 5 euh, étoiles uniquement pour la musique. Hein, C'est un film propagandiste, mais... Euh, quelle musique <rire> je, je vois déjà le truc de, de, la, de, de, de, de, de la critique, tu sais, genre... Euh, euh, ce film sans, sans idéologie, euh, prôné par... Nanana nanana, se retrouve accompagné d'une super tune track. Like and comment. De toute façon, on n'aime pas les films avec euh, de la politique dedans. Euh. Bon, ju bon euh, ça fait un peu euh, longtemps que je ne vous ai pas vu vous quatre. Euh, vous ne... Et juste, le but de cette exposition de cinéma, c'était juste pour la sauvegarde Euh, non, parce que sauvegarde n'était pas là. C'est Marie qui nous fait la sauvegarde. Là, en fait, on a juste regardé un film. Que, re que regarde Sweetheart. Et en fait, là, on est dans le, dans le château de. de Sweetheart. Et en fait, elle. elle, elle euh, elle dirige une main de fer les taux, les pouces taux, les pouces une main de fer dans un grand de velours si vous voulez la référence euh, de cette expression euh, je sais plus c'est quelle pièce de théâtre euh, et du coup euh, c'est de la propagande euh, clairement alors vous êtes bon à rien je suppose, enfin grosso modo si vous allez faire encore des bêtises. Avez-vous appris la leçon de s'aventurer, vous aventur... après vous être aventuré dans les tunnels euh, La prochaine fois vous serez pas si chanceux. Euh, Excusez-moi hein, madame, au revoir. C'est ici la queue euh, Comment vous faites Attends, comment... Oh dare they make me wait euh... Qu'est-ce qu'ils osent de me faire attendre Je suis un, un invité estimé, un VIP, you know Bonjour, vous êtes là pour vous taper ou pas, monsieur, vous Je ne sais pas ce qu'on m'a dit. L'amour de Sweetheart est aussi doux que l'or. Le... Bah, oulala, vous êtes euh, brainwashed, les gens. Allez, salut Oh non tant tant tant tant En fait, j'ai l'impression que là on a je sature un peu de moi. On va faire une pause. On va faire une pause vite fait. Euh là, il est quelle heure Il est 17h16. En fait, on va on va retrouver Marie, et je vais... Et Nibbler, t'es toujours là, de toute façon. Parce que là, on va je vais, je vais pas y arriver, en fait. Je... Oh Ça fait deux heures, déjà, en plus. Enfin, ça fait moins de deux heures, parce que je... J'ai montré un petit de cul. Oui, avec ça scotché mais il est beau, hein. C'est Marcha. Euh, le magicien, c'est Lucius. Ouais. Je pense qu'on va, on va, on va tester pour voir si l'intermédia fonctionne. On va tester Destiny. Au moins de créer le personnage pour voir si tout fonctionne bien. Parce que j'ai pas joué à Destiny, hein. c'est juste pour ça. Hein. C'est juste pour tester. Les jeux à deux balles. Qu'est-ce que t'en penses euh, de faire une émission qui s'appelle les jeux à deux balles Wow, on fait que monter des niveaux. En tout cas, c'est bien, hein En fait, c'est ça le problème, c'est qu'on a toujours des passages chiants dans les RPG. Bon, attendez, je passe par là. Non. Laissez-moi passer. Attendez. On n'est pas passé par ici, tout à l'heure. Attendez, est-ce que Marie est là Oh là là. Bon, ce sera pour plus tard. Moi, je trouve ça nul. Je sais pas pourquoi. J'aime bien, le, le, le, bien me, me faire rire tout seul, tu vois. En disant les jeux à deux balles. Mais, euh, il mais y a des gens qui vont me prendre mal, tu vois, parce qu'ils aiment bien, euh, je pense, euh, les jeux à deux balles. Ouais, c'est ça, les jeux à deux balles que tu veux trouver dans les. Dans les Dans les trucs euh, discount. Après, euh, tu vois, c'est un peu dommage parce que c'est... C'est du physique aussi. Euh... Peut-être que les gens ils ont maintenant plus l'habitude d'acheter. Oh là là, mais Lucius, t'abuses. Oh, il m'a fatigué là. Casse-toi. Les jeux à deux balles en ce moment, hein. c'est un peu long comme titre. Même déjà les jeux à deux balles, je trouve ça long. En fait, j'ai eu beaucoup de mal à trouver les titres de des de, de, missions pétées comme ça. Secondement, ça, ça fait pas bizarre. Ah on n'est pas, on n'a pas pris l'ascenseur. Bon notez la prochaine fois, on fait l'ascenseur et euh, là, là où il y a trop de monde avec la sweeter temps en glace. Ah on peut plus rentrer. Ah, ouais, on va peut-être récupérer les thunes quand même. Soyons euh, gratteurs jusqu'au bout. J'ai rien fait. On est sorti du truc, on a fait le tour, j'ai fait rien du tout en deux heures, on a fait que level up. Je suis profondément désolé. Euh, euh, malaise, quoi. Hein malaise. Bah s'il est passé, tu l'appelles juste seconde main, t'es Ouais, seconde main, je sais pas, personne. Je sais pas si c'est... Euh... Voilà, bon. Je suis désolé hein, mais on va s'arrêter là. Je, je sens que euh, physiquement, euh, mentalement, je suis plus enclin à créer un personnage plutôt que euh, avec 1, que. Euh, que euh, à continuer mori. Euh. C'est un peu compliqué. Alors je vous mets la musique. Hop. Ça va bien avec Shipstream. <rire> J'aime bien comment t'as écrit Shipstream. Arrête de chipper! Je... Je, je peux pas l'écrire en anglais? Pourquoi? A skip? Pourquoi? C'est euh, l'automate. Attends, attends, attends, attends. J'arrive euh, sur Twitch là. Bon, on va faire un sauvetage. C'est l'automate qui fait ça? Moi j'ai pas vu l'automate passer. Hein. C'est quel euh, bot qui, qui a réagi? Bon, au revoir Steam. C'était cool. Euh... Tu m'as envoyé un super achèvement où je, je devais tuer le sous-chef. Euh, on a fait de la cuisine, hein, d'ailleurs, rappelez-vous Désolé YouTube, des bisous. Au revoir. Euh, la prochaine fois, on fera mieux. Et on a des choses à faire, de toute façon. Je quitte Steam, il n'y a pas besoin de Steam. Ah non, mais c'est moi, ça. Euh, alors, automode c'est où, déjà Aucun bot. Aucun bot Comment ça Y'a a personne qui l'a dit et pe... Tu peux pas écrire de chipstream C'est quoi, le message grisé Attends je regarde. Parce que normalement quand il est grisé c'est euh, euh, c'est que c'est automode qu'il a, qu a géré. Là il a dit non. Il y a, rien, il y a pas de problème. Vas-y réessaye. Là je suis dessus. Non non on dirait qu'il est pas passé mais je sais pas pourquoi. Your message wasn't posted due to conflict with the channel moderation settings.